Les eaux souterraines du massif du Magéria rejaillissent à la résurgence du Picieux qui surmonte de quelques mètres la cascade. Nous sommes dans le massif des Bauges en Savoie pour une chevauchée dans la neige et dans la forêt. Le plan d'eau de l'Escherène est situé idéalement à proximité du Chéran et du plan d'eau du Châtelard.